Dans l'environnement GeoGebra en ligne, pour pouvoir importer un fichier CSV, il faut aller sélectionner GeoGebra classique. Ensuite, on va faire afficher le tableur. Après avoir à faire afficher le tableur, on peut aller dans notre menu en haut à droite, cliquer sur Ouvrir. Ensuite, sélectionner le dossier pour ouvrir un fichier en local et on peut sélectionner notre fichier CSV tout simplement pour l'insérer. Ici, on peut renommer notre fichier euh, GeoGebra. Et on va retrouver nos données dans notre tableur pour pouvoir en faire l'analyse.